Salut peuple de Dieu, vous qui êtes branchés, que le Seigneur Yeshua nous bénisse encore davantage donc pour ces temps qui nous accorde. Et nous prions que Yeshua nous aide dans ce que nous allons parler par son Esprit Saint, enfin de nous inspirer, de, nous, de, de conduire nos pensées, de conduire nos raisonnements dans sa volonté, dans sa parole. Nous condamnons, nous chassons esprit qui n'est pas de lui, qui ne confesse pas son nom, toute pensée humaine, la philosophie humaine. Nous le condamnons au nom puissant de Yeshua. Soyez bénis vous qui nous suivez partout. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui est très important. Le but est de comprendre après ces messages, de comprendre vraiment la volonté du Seigneur. Alors euh, Aujourd'hui, nous allons parler sur l'idolâtrie. Alors, et, nous allons lire rapidement dans le livre d'un Corinthiens chapitre, chapitre chapitre 7, pardon, ça, chapitre 10. Et le verset... Euh, donc on lit rapidement. Un chapitre 10, le verset 7. La Bible nous dit, ne devenez point idolâtre comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il s'élève pour se divertir. Alors, la parole de notre maître Yeshua nous interdit donc de ne pas devenir idolâtre. Et devenez pas des idolâtres. Et ne devenez point des idolâtres comme quelques-uns. Alors, depuis le commencement de la création, depuis le début de toute choses, le Seigneur a, a, a parlé par de prophètes, par Moïse, il a vraiment insisté, il est un Dieu jaloux, en disant que, il y a il c'est lui le seul et le véritable Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de lui. C'est lui qui a créé le cieux et la terre. C'est lui qui est le maître de nos âmes. C'est lui qui est le maître de toutes choses. Mais là, on voit que les gens, ils, ont fait, ils, vont, ils sont allés chercher d'autres dieux. Puisque là, on voit aussi qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux dans ces mondes Il y a plusieurs dieux. Il y a eu aussi plusieurs dieux pendant l'époque de nos ancêtres. Ils ont adoré d'autres dieux. Mais laisse-moi vous dire, il n'y a qu'un seul dieu. Il n'y a qu'un seul dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Nous ne prêchons pas la, la, la Trinité. Nous ne prêchons pas d'autres dieux. Nous ne prêchons que l'unique Dieu, le seul, le véritable. C'est lui qui a créé le cieux et la terre. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui connaît nos pensées, qui connaît nos voix, qui connaît, qui voit toutes choses. Un seul Dieu. Alors, le Seigneur, il il, il, il, il, les il donc, il s'élevait contre tout ce peuple qui adorait notre Dieu. On parle de l'idolâtrie. Et la Bible nous dit, la parole nous dit de ne pas devenir idolâtre. C'est-à-dire qu'on peut devenir aussi idolâtre. Comment pourrons-nous devenir, arriver à devenir idolâtre Et c'est selon un Corinthien qu'on vient de lire là, quand le peuple s'assit pour manger, pour boire, pour se divertir, pour danser, c'est alors qu'ils ouvrent une porte à l'idolâtrie. C'est alors qu'ils laissent une porte. C'est-à-dire que dans la distraction, on, on, on peut devenir idolâtre. Dans la distraction, on peut s'éloigner de Dieu. Quand on cherche à se divertir, quand on cherche à, donc, à, donc, à passer des temps dans la distraction, on peut devenir aussi idolâtre. L'idolâtrie, c'est juste rendre un culte à un autre Dieu. Rendre un culte, c'est rendre une adoration à un autre Dieu c'est avoir un amour excessif, un amour profond pour une autre personne, pour, pour un autre Dieu, tandis que Dieu veut que lui seul, lui seul puisse mériter la gloire et l'honneur, l'adoration, et à lui seul, pas une autre personne, pas un autre Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu, il a interdit le peuple d'Israël à faire des images taillées d'autres dieux pour qu'ils puissent adorer d'autres dieux, adorer les statues d'autres dieux. Dieu les avait interdits. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, « Ne devenez pas idolâtre. Bien-aimé, toi qui me suis, ce n'est pas hasard que tu me suis. » Le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut nous conduire dans sa volonté, puisque sans sa volonté, si nous ne faisons pas la volonté du Père, nous n'entrerons pas dans le, dans le royaume des cieux. Alors, le Seigneur veut que tu sois dans, la volonté, dans sa dans sa volonté, que tu adores, que tu adores lui seul et l'unique, véritable Dieu, Elohim. Ne devenez pas l'idolâtrie. Pardon, ne devenez pas idolâtre. Regardons comment nous sommes, nous sommes entrés dans la destruction. Nous sommes, nous, nous, nous sommes, donc nous sommes entrés. Euh, donc, euh, dans, la, dans la distraction, et nous sommes éloignés de Dieu. Et cela peut nous emmener à devenir des idolâtres. Tu me diras que, oui, moi je ne suis pas idolâtre. J'adore c'est le Dieu, j'adore que le Créateur, j'adore, je ne me prosterne pas devant euh, le statut. Je n'ai pas une statuette à la maison, je n'ai pas de chapelet, je ne prie pas un autre Dieu, je prie qu'un seul Dieu. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais laisse-moi te dire, l'idolâtrie, c'est plus que ça que, tu, que, nous, pouvons, que nous pouvons croire. C'est juste, elle est, elle, est, elle est basée sur l'amour, l'amour que nous donnons à un être supérieur, l'amour que nous donnons à un objet, l'amour, l'attachement, l'admiration que nous donnons à un, à un objet ou à une personne, plus que Dieu. Là, c'est là prouve qu'il y a de l'idolâtrie. Si nous avons plus d'amour à d'autres dieux, à d'autres objets, aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils ne sont pas des idolâtres, mais au fond de leur cœur, leur cœur est tourné vers le femme, leur cœur est tourné vers l'argent, leur cœur est tourné vers les enfants, le bien matériel. Ils aiment Dieu plus que... Le matériel, ils aiment Dieu plus que le monde. Ils aiment Dieu plus que, plus que la femme, plus que le plaisir sexuel, plus que... C'est lorsque notre amour se dirige vers un autre Dieu. Et Dieu qui sait sonder nos cœurs, Dieu qui voit nos cœurs, qui voit nos pensées, il voit vraiment l'attachement de nos cœurs. Il sait que nous sommes idolâtres ou pas. Mais c'est juste pour nous interpeller, c'est juste pour nous avertir, c'est juste pour nous dire que nous ne puissions pas devenir idolâtres. Autrefois nous étions des idolâtres sans le des idolâtres sans le savoir. Dans nos assemblées, nous avons nous avons donné la place de l'homme dans nos cœurs au lieu de donner donc la place de Dieu, nous l'avons nous avons donné à à, à, à l'homme. Cette place est uniquement réservée à Dieu seul, unique. Et nous avons pris cette place, nous avons donné cela à l'homme, au pasteur, à un frère, à un chanteur, à un musicien. Nous avons donné cette place. Il, il occupe nous, cette place. Nous avons donné la place de Dieu et à nos femmes aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de soi-disant enfants de Dieu, ils chantent pour leurs femmes, ils adorent leurs femmes, ils adorent des objets, ils adorent leurs biens, ils adorent, ils adorent leur voiture, tout ça. N'est-ce pas ça, c'est de l'idolâtrie C'est pas seulement se prosterner devant des statuettes, c'est pas seulement prier le, le faux Dieu, mais c'est aussi l'amour que nous donnons. L'amour que nous donnons pour les objets, pour en être plus que Dieu. Ne devenez pas des idolâtres. Ce n'est pas seulement vous, c'est moi aussi. Ça concerne tout le monde. Ne devenons pas des idolâtres. Ne devenons pas. C'est quoi l'idolâtre? C'est quoi un idolâtre? C'est quoi l'idolâtrie? On a bien défini. Rendre un culte à un autre Dieu. Avoir plus d'amour, beaucoup d'amour à un autre, à un objet plus que Dieu. Le Seigneur Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce que nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, de toute notre force Le Seigneur ne trouve pas cet amour dans nos cœurs. Nos cœurs sont tournés vers d'autres dieux, sans le savoir. Nos cœurs sont tournés vers d'autres dieux et nous avons abandonné le vrai Dieu. Nous avons abandonné la, le véritable Dieu. Nous adorons d'autres dieux. Nous adorons nos plaisirs. Nous adorons nos objets. Nous adorons les hommes. Nous sommes de, de, de fanatiques. L'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie n'est pas seulement... Elle, elle, peut, donc, elle peut exister... Sans des symboles religieux. Donc, sans des statues, sans des de chapelets, tout ça, donc des objets, tout ça. Mais quelque chose qui est invisible. Et c'est le Seigneur qui sent de nos cœurs, qui voit nos cœurs, qui a encore de l'amour pour d'autres dieux. Notre Dieu, c'est un dieu jaloux. C'est à lui seul que nous devons rendre un culte agréable, pas aux autres, pas à un autre dieu. Alors, la Bible nous dit, euh, dans Galate 5.19, on voit que l'idolâtrie, c'est un plaisir charnel. C'est un désir de la chair. C'est la chair qui nous pousse à, à, à, à, à se livrer à cela. C'est cet amour excessif que nous donnons à un objet, à une personne plus que Dieu, plus que le Créateur. Quelque part, il est écrit, ils ont, ils ont, ils ont adoré la nature. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont plus adoré la nature. Ils de tri. Et qu'est-ce que Colossiens nous dit Dans le livre de Colossiens chapitre 3, vous en lisez rapidement, Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 5. La Bible nous dit, « Faites donc mourir le membre qui sont sur la terre, l'impudicité l'impurité, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. » Et la dans le livre Colossiens on voit que la parole nous dit « La cupidité est comparable à l'idolâtrie. Tu diras que tu n'adores pas de femme. Tu n'adores pas d'autres dieux, tu n'adores pas des statuettes. Mais laisse-moi te dire que la cupidité, elle fait, elle est une idolâtrie. Aujourd'hui, en notre temps, nos cœurs sont devenus idolâtres. Puisque il y a la cupidité qui, sont, donc qui est dans nos cœurs. Il y a la cupidité qui a rempli nos cœurs. La cupidité c'est l'amour de l'argent C'est lui qui veut gagner plus C'est lui qui, qui, qui, ne, qui ne veut pas dépenser Qui vraiment économise là Et il cherche toujours de l'argent Il veut toujours gagner Il ne veut pas avoir de perte. L'amour de l'argent C'est une idolâtrie Tu vas à l'église Tu chantes Tu adores le Seigneur Mais tu aimes l'argent L'argent L'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie. Tu diras que oui, je ne me prosterne pas devant le femme, je ne me prosterne pas devant d'autres dieux, mais l'amour de l'argent, comment tu aimes l'argent Tu as placé l'argent devant, tu as donné la place de Dieu à l'argent. Nul ne peut servir deux maîtres, car il à il l'un et aimera l'autre. Tu as donné la place de l'argent dans ton cœur. L'argent. C'est l'idolâtrie. Et on voit aussi dans Ephésiens, Ephésiens chapitre chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, le verset 5. La Bible nous dit, car sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Idolâtre, aucun impudique, aucun. Puisqu'on parle de l'idolâtrie, alors on fait allusion que l'idolâtrie est comparable à l'amour de l'argent, à la cupidité. Aucun cupide. N'a de héritage dans le royaume de Dieu, n'entrera point dans le royaume de Dieu. Tu peux beau prier, chanter, avoir un ministère, avoir des dons. Si tu as de l'amour de l'argent, si tu as l'amour, si ton cœur est attaché à l'amour de l'argent, tu n'entreras pas dans le royaume de cieux, Si j'aime l'argent plus que Dieu, je n'entrerai pas dans ce royaume. Si j'aime le désir sexuel plus que Dieu, je n'entrerai pas dans le royaume. Il est écrit dans le dernier jour, beau où ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. L'idolâtrie régnera dans nos cœurs, dans leur cœur, puisque ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Ne devenons pas idolâtres, bien-aimés. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas devenir idolâtre on a compris, on a, on a vu qu'on devient idolâtre. On peut devenir idolâtre quand on se laisse, on se laisse dans, la, dans la distraction. Quand on s'assoit pour manger, pour boire, pour danser, pour chanter, pour se divertir. C'est alors qu'on devient idolâtre. Comment faire ne de pas devenir idolâtre, bien-aimé Puisque les idolâtres n'ont pas d'héritage dans le royaume de cieux. Leur part, c'est un enfer et qu'est-ce que la parole nous dit de Dieu nous dit 1 Corinthiens 1 euh, Corinthiens chapitre 10 on lit rapidement le verset 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 14. C'est pourquoi bien aimé fuyez l'idolâtrie. Paul nous recommande, Paul nous dit. Nous dit de fuir l'idolâtrie. On a toujours tendance à dire fouiller l'impudicité, mais on oublie aussi de fuir à l'idolâtrie, puisque l'idolâtrie nous éloignera de Dieu, Il ne fera pas que nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Adorer d'autres Dieu, adorer les femmes, aimer les femmes plus que Dieu, aimer nos matériels plus que Dieu, aimer nos, nos habits plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Aimer le football plus que Dieu, aimer les sports plus que Dieu, un amour excessif plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Le temps que nous passons dans la, dans la distraction, euh, de, de nous divertir, de, de, de, de boire et de manger, c'est pas mauvais, mais chaque chose a son temps. Quand nous oublions le Créateur, quand nous oublions, c'est Lui qui vit, qui règne, qui vient bientôt. Et nous passons à côté, nous nous laissons dans la à, à se divertir, dans le divertissement. C'est alors que nous allons tomber dans le piège de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Fouillez l'idolâtrie. Fouillez, c'est physiquement. Beaucoup aiment tu, tu aimes le film, à regarder le film plus que Dieu, le football plus que Dieu. Tu ne te tiens pas compte que tu, tu as un amour excessif, plus que tu as un amour excessif à ces choses plus que Dieu. Pourtant, la place de Dieu doit demeurer, rester dans nos cœurs. Que Dieu seul soit loué eu et glorifié, puisque c'est lui l'unique c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui, qui, qui, qui, qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui décide toutes toute choses. Doit être adoré, glorifié, recevoir cet honneur. Nos pasteurs sont devenus nos idolats, nos, nos idoles. Il y a même on entend même dire d'autres gens tu es mon idole, tu, mon pasteur, c'est mon idole. Non, bien aimé. On ne pourra qu'adorer qu'un seul Dieu et nos genoux fléchiront et qu'il est devant l'unique véritable Dieu, pas devant un homme. Aujourd'hui, on voit les gens se prosterner devant les hommes, devant, le, devant les femmes, devant l'impudicité, publicité, devant la, la cupidité. Mais nous devons nous prosterner devant celui qui nous a créés, devant celui qui, est, qui mérite l'honneur, la révérence est à lui, pas un homme. Le pasteur, les hommes ont, plus la, ont, ont pris la place de Dieu dans nos cœurs. Les objets ont pris la place de Dieu dans nos cœurs. Et regarde comment tu aimes la, le plaisir sexuel. Comment tu te livres à cela. Tu ne peux pas maîtriser cela. C'est de l'idolâtrie. Tu t'éloignes de Dieu. Tu es loin de Dieu. Reviens bien aimé. Toi qui me suis. Reviens, reviens à Dieu. Donne la place. La place de Dieu, la place qu'il faut dans ton cœur. Il a besoin d'être adoré comme Dieu. Il est écrit quelque part, ils l'ont connu comme Dieu, mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Vous dites que vous connaissez, vous, vous connaissez Dieu, mais vous ne l'adorez pas comme Dieu. Alléluia. C'est lui qui viendra. Héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans le temps et ardent de feu et de souffre, ce qui a, est qui la seconde mort. Là, en plus, quand on parle de l'idolâtrie, on voit aussi et l'idolâtre, leur sera dans l'enfer. C'est pour cela, bien aimé on doit fuir l'idolâtrie. On doit fuir l'idolâtrie comme on fuit l'impudicité. On doit fuir aussi l'idolâtrie. La Bible dit fuyez l'idolâtrie. Euh, Apocalypse 20, 22, le verset. Le verset 15. Dehors le chant, les enchanteurs, les impudiques, les le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église. Dehors les idolâtres, les, les impudiques. Et ce jour-là, tu diras, Seigneur, je n'ai pas adoré notre Dieu. Seigneur, je ne me suis pas prosterné devant notre Dieu. Mais l'enseignant te dira, ton cœur a été corrompu, ton cœur a été idolâtre, ton cœur s'est prosterné devant l'argent. Tu as cédé devant, la, devant le plaisir sexuel. Tu as cédé devant l'impudicité. Tu n'as pas fui l'idolâtrie, puisque tu étais dans la distraction, puisque tu étais, tu, tu, tu as resté assis, manger, boire, danser, se divertir. C'est pour cela que tu as laissé la porte à l'idolâtrie. Bien aimé, il est temps, il est temps de, de, de s'examiner, il est temps de vraiment voir des choses en face, la vérité en face, enfin, de ne pas rater l'enlèvement. Bientôt Yeshua revient, fuyons la c'est bien, fuyons aussi l'idolâtrie, fuyons aussi l'idolâtrie parce qu'on parle de l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie, n'adorons pas d'autres dieux Notre amour doit être pour Dieu Notre cœur doit être pour Dieu Notre temps doit être pour Dieu Pas pour les objets, pas pour le bien matériel Pas pour euh, le femme. pas pour le, euh, le, le, le, le, les choses visibles Ne devenons point des idolâtres Ne devenons point des idolâtres Fuyons l'idolâtrie, fuyons l'idolâtrie, fuyons l'idolâtrie, n'y devenons pas des idolâtres. Que le Seigneur nous aide, toi qui m'as suivi. Bien-aimé, le Seigneur veut nous ramener sur sa parole, le Seigneur veut nous ramener sur son enfin, sur son À leur véhicule, tout ça, tout cela passeront. Mais ceux qui font la volonté du Père n'est passeront pas. ceux Cela que fait la volonté du Père ne passeront pas. Sa, sa volonté, que nous ne puissions pas être des idolâtres, que nous ne puissions pas. de ses désirs, de la sexualité. Je ne prends plus plaisir à masturbation, de la pornographie. Je ne prends plus plaisir à s'entendre avec le femme d'autrui. Puisque ton cœur est attaché à l'idolâtrie, puisque ton cœur est attaché à l'idolâtrie, le Seigneur veut te sauver. Le Seigneur veut nous délivrer. Le Seigneur veut nous sauver. Enfin que nous ne soyons pas des idolâtres. Il a dit, oh, « Dehors, les idolâtres, les idolâtres, ils n'entreront pas dans le royaume de cieux. Si je suis idolâtre, je n'entrerai pas. Je peux beau prêcher, beau enseigner, je peux bien avertir les gens, mais si mon cœur est idolé et est attaché à d'autres dieux, à, si mon cœur do, do, aime encore le monde, le péché, je suis loin de connaître Dieu. Ils l'ont connu comme Dieu. Ils l'ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. À référence, c'est lui seul. C'est lui seul, l'unique. Yeshua, notre maître, doit être glorifié, élevé, adoré. Pas un objet, pas une personne. Pas les désirs sexuels. Pas l'argent. Mais Yeshua, nous ne cherchons pas l'argent. Nous ne prêchons pas pour être payés par des gens. Mais nous voulons que tous parviennent à la connaissance de Yeshua. Que tous soient en soi, soient enlevés, Puisqu'il revient que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, à nous, à nous écrire bien sûr, à nous appeler, afin que nous puissions nous répondre et prier ensemble avec vous. Soyez encouragés, ne devenons pas idolâtres. Ni, ni, ne devenons pas des fans, des hommes, ne suivons pas des hommes. Si tu étais, si tu avais des idoles, c'est maintenant pour prendre la décision de tout casser, de tout abandonner. Si tu avais des statuettes dans la maison, tu t'es tu, tu dis enfant de Dieu, mais tu crois encore à la tradition, à la coutume, à la tradition des hommes. Tu crois encore, tu rends encore de culte à, à, à, à ces gens-là. Tu rends encore, tu as des objets. Tu donnes encore, tu offres à d'autres dieux, à, aux gens qui sont morts. Il n'y a qu'un seul Dieu qui mérite recevoir le front de nos cœurs, l'adoration de nos cœurs.